Bonjour, je suis le professeur agrégé Youssef de et nous allons parler de la région susclaviculaire. Il s'agit d'une région triangulaire à sommet supérieur qui est limitée en avant par le bord postérieur du muscle sternoclido-mastoïdien, en arrière par le bord antérieur du muscle trapèze et en bas par la clavicule. Alors, en anatomie de surface, il a une forme triangulaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est déprimée, d'où l'appellation de creux sous-claviculaire. La peau est fine et le tissu cellulaire sous-cutané contient les branches du plexus cervical superficiel et la veine jugulaire externe. Pour ce qui est de la constitution anatomique, elle présente à décrire de la superficie vers la profondeur une aponevro-cervicale superficielle, le plan musculo-aponeprotique moyen et le plan musculaire profond. Alors cervical cervicale superficielle engaine en avant euh, le muscle sternokleydomasoïdien, en arrière le muscle trapèze et s'étend en bas vers la clavicule. Elle est traversée par la veine jugulaire externe. Au du plan musculo-apanophorytique moyen, elle est constituée par le muscle homoïdien qui divise la région en deux triangles. Alors nous avons ici le muscle homoïdien qui divise la région, la région en deux triangles, le triangle homoclaviculaire en bas et homo au en haut. La polyvro-cervical moyen engueule le muscle homoïdien et traversée par la veine jugulaire externe. Pour ce qui est du plan musculaire profond, nous avons trois muscles scalènes antérieurs, moyens et postérieurs. Ils ont des insertions communes sur les apronivoroses transverses des vertèbres cervicales et se séparent en bas, délimitant les asterisques. Alors l'espace entre les scalènes antérieurs et moyens permettent permet le passage de l'artère sous-clavière et du plexus brachial. La région cisclaviculaire livre passage à l'artère sous-clavière qui naît au niveau de la crosse de la horde à gauche et du tronc brachiocéphalique à droite. Nous avons également la veine sous-clavière qui, euh, qui est en avant et en dedans de l'artère et qui est séparée d'elle par le scalène antérieur. La veine jugulaire externe et les obliques en dehors et performe le triangle homoclaviculaire. Pour ce qui est des éléments nerveux, nous avons le passage du plexus brachial avec trois troncs secondaires qui siègent en arrière et au-dessus de l'artère sous-clavière. Nous avons également le nerf et la branche externe du nerf accessoire qui innerve le muscle mastoïdien et le muscle trapèze.